Eh bien, nous sommes maintenant capables de définir des nouveaux blocs, des nouveaux blocs qui vont nous permettre, par exemple, de dessiner des polygones réguliers de la dimension que l'on veut. C'est ce que nous avons fait dans une précédente vidéo. Question maintenant. Si nous savons dessiner des polygones réguliers, est-ce qu'il serait éventuellement possible de dessiner d'autres polygones comme des rectangles Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible aussi avec Scratch. Pour cela, je vais donc créer un nouveau bloc. Je vais donc dans la section « Mes blocs » si je ne suis pas déjà. Et je vais créer un nouveau bloc. Voilà, un bloc donc pour euh, dessiner un rectangle. Ben, une bonne idée, ce serait évidemment de l'appeler « Rectangle ». Vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez, mais alors vous ne vous souvenez plus de son rôle. Bien, mais pour un rectangle... Il nous faut deux informations. Donc, je vais ajouter des paramètres. Donc, ici, je vais ajouter une entrée nombre ou texte. Ce sera une entrée nombre, ici. Alors, cette première entrée nombre, cette information, c'est la longueur du rectangle. Voilà. Donc, je transforme ceci et j'écris longueur à la place. Mais pour dessiner ce rectangle, il me faut deux informations. Donc, je clique une nouvelle fois sur Ajouter une entrée nombre texte, et cette fois-ci, je vais indiquer que cette deuxième information sera la largeur du rectangle. Voilà, et bien avec ça, j'ai créé ou presque un nouveau bloc. On y va. Ok. En fait, j'ai créé un nouveau bloc. Euh, oui. Pas tout à fait. En fait, je n'ai dit que ce qui serait nécessaire pour l'exécution, pour la, la réalisation de mon projet, c'est-à-dire dessiner un rectangle. Il nous faut maintenant définir toutes les instructions nécessaires pour cela. Alors, je vous montre. Nous allons aller dans les contrôles et nous allons prendre la répétition. Quelle répétition alors, réfléchissez bien pour dessiner un rectangle. Je vais dessiner donc la longueur. Je vais maintenant tourner d'un angle droit, dessiner la largeur. Puis, je tourne d'un angle droit d'un angle droit, je dessine la longueur. Je tourne d'un angle droit, je dessine la largeur. Avez-vous entendu que j'ai répété en fait deux fois la même chose Je vous le montre. Répétez deux fois. Quoi eh bien, on va avancer donc dans les mouvements, on va avancer d'un certain nombre de pas, et puis tourner d'un angle droit. Alors, l'angle droit n'est pas à 15 degrés, donc ça, je corrige. Et va-t-on avancer de 10 pas pour faire ce rectangle Non, non, on va avancer d'un nombre de pas qui sera précisé dans longueur. Donc, je prends le paramètre longueur et je le mets à la place de... 10 voilà, après avoir avancé de longueur pas après avoir tourné d'un angle droit, que vais-je faire je vais à nouveau avancer et tourner toujours à droite d'un angle droit pas 15 degrés alors de combien vais-je avancer de 10 pas non, je vais avancer de largeur pas voilà. Donc, maintenant, je peux terminer. Je vais mettre, comme d'habitude, dans les primitifs du stylo, je vais mettre le stylo en position d'écriture. Voilà. Et à la fin, je peux relever le stylo pour éviter que le lutin continue de dessiner. Voilà. Donc, j'ai maintenant la définition du rectangle, où je répète deux fois... Avancer de longueur, tourner à droite. Avancer de largeur, tourner à droite. Et puis encore une fois. Bien. J'ai beau cliquer bien sûr là-dessus, il ne se passe rien puisque ce n'est que la définition, ce n'est pas encore l'ordre d'exécuter ces instructions. Bien. Je mets donc cette définition un peu sur le côté et j'en viens maintenant à mes blocs. Et je vois que parmi mes blocs, donc, j'ai bien le bloc rectangle que je peux maintenant utiliser. Et vous voyez que ce bloc rectangle demandera deux informations. Pour l'instant, les deux cases sont vides. Alors, imaginons que je veuille dessiner un rectangle de 100 pas sur 50 pas. Quelles seront les informations qu'il faudra fournir dans la procédure ici, dans le bloc, pour avoir à la fin ce rectangle de 100 pas sur 50 Facile, non Ici, j'indique 100 qui représentera, comme nous le savons, la longueur. Et puis, deuxième information, la largeur. Imaginons 50, donc. Hein. Voilà. Et donc, ceci, si je l'exécute, devrait me dessiner un rectangle de 100 sur 50. Allez, on y va Je vais, comme d'habitude, ajouter le chapeau drapeau vert cliqué de manière à ce que la procédure s'exécute. On y va, c'est parti. Et voilà mon rectangle de 100 sur 50. Si je veux un autre rectangle, je veux un rectangle de 200 sur 100. Je change donc les valeurs des paramètres et je démarre. Et voilà mon rectangle de 200 sur 100. Et si maintenant je souhaite dessiner plusieurs rectangles à la suite, est-ce possible C'est très simple, bien sûr, puisque je vais aller rechercher dans mes blocs une deuxième fois le, le bloc rectangle. Alors, je dessine donc un rectangle de 200 sur 100, puis je dessine un rectangle de 150 sur 60. Voilà, je vais tout nettoyer et on est parti pour ces deux dessins on y va et voilà c'est déjà terminé donc vous voyez que grâce au fait que nous avons défini la procédure pour dessiner un rectangle nous pouvons maintenant utiliser ces blocs et donc nouveauté ici c'est que nous avons deux paramètres pour la procédure rectangle deux paramètres qui sont la longueur et la largeur, mais vous auriez pu, dans certains cas, euh, utiliser plus de paramètres que 2, 3, 4, 5. En principe, il n'y a pas de limite au nombre de paramètres, au nombre d'entrées que l'on va pouvoir ajouter à la définition d'un nouveau bloc.